Salut, ça a été Ross, alors voilà aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, je l'ai fait en voix off, hein. c'est une vidéo que j'ai préféré faire ça de manière posée, concentrée chez moi, avec un papier sous les yeux, parce que quand je roule c'est un peu plus chiant de se concentrer, parce que c'est un peu technique ce que je vais vous raconter, je vous ai mis une vidéo voilà, pour vous faire passer le temps en même temps, pour que vous ayez quelque chose à regarder, pas m'écouter que parler, sur le sujet suivant, c'est les 13 erreurs qu'il y a pour un permis A2 voire même des fois des choses que des, même des gens con, euh, confirmés font l'erreur, mais euh, ils ne savaient, ils savaient pas. Voilà. Mais on va partir sur un permis à deux, voilà. très erreur. Ce n'est pas des questions bêtes, c'est pas des choses stupides. de voir des, des gens qui n'osent pas le demander, qui disent « ouais, mais je n'ose pas demander ça parce que… » Ils n'ont pas passé pour des imbéciles, alors que non, c'est des questions parfaitement valables et des interrogations, et ils n'ont jamais de réponse, et des fois, ils restent avec des interrogations, voire même des peurs qui se font, ils se disent ouais, « ça vient de moi, ma moto », ou alors « ce modèle de moto était mauvais », alors que non, ça venait d'eux, ou ça venait d'une chose qu'ils avaient mal faite. Alors, on va commencer déjà par un truc qui est très fréquent. Euh, Il oui. faut savoir que ces questions, je les ai vues soit sur Internet, donc ce ne pas des questions que j'invente, hein. c'est soit des gens qui ont vraiment posées sur Internet, soit des... ou des vidéos des gens qui avaient ces interrogations et qui demandaient de l'aide. Et moi j'ai fait un petit best-of voilà, pour vous aider. Alors la première question qui revient très souvent c'est comment ça c'est que ma moto saucissonne de l'arrière alors qu'est-ce qu'on appelle ça saucissonner pour une moto ça veut dire que le pneu arrière part de gauche et de droite quand vous roulez vous allez sentir votre pneu arrière comme s'il était sur du verglas un petit peu ça, il, il part un petit peu de gauche à arrière, il tremble voilà. vous entendez, là, surtout, ça vient aussi quand vous êtes en surtout en ligne droite et en sortie de courbe et vous allez dire, mais je ne comprends pas comment ça se fait que, que mon pneu fait comme ça. Alors peut-être que ça vient de la suspension qui est mal réglée. Et ça, j'ai vu un youtubeur très connu qui se posait la question, qui dit, oh, ça doit venir la suspension, alors que non, pas du tout. Il a fait l'erreur, même lui. Euh... Et à la fin, il s'est aperçu pourquoi. Il a, même lui, il a dit, ah oui, non, ça doit venir de ça. Ça vient exclusivement d'un truc c'est quand le pneu est trop gonflé de l'arrière. Si vous gonflez trop un pneu de l'arrière, la moto va partir de gauche et de droite. C'est pas comme une voiture. Une voiture, on a tendance à préconiser de gonfler assez, assez fort les pneus, surtout si vous faites de l'autoroute ou vous portez des charges, pour pouvoir moins consommer et également pour pas que les pneus éclatent. Mais sur le moto, non. Le moto, s'il vous préconise 2,5 à l'avant et 3 bars par exemple à l'arrière, vous devez mettre 3 bars. Ce n'est pas 3 bars 5 ou 4 bars, Parce que sinon, vous allez avoir un pneu dur comme de la pierre. Quand vous allez prendre de l'angle, le pneu ne va pas s'écraser assez. Vous allez glisser, vous allez, vous allez perdre l'adhérence, vous allez vous retrouver par terre. Et quand vous allez rouler en ligne droite, vous allez sentir l'arrière qui va tanguer. Voilà, on appelle ça saucissonner. Euh, comment on fait pour régler ça ben, Vous mettez la bonne pression et vous n'aurez plus de problème. Ensuite, 2. La présence d'un liquide sous la moto. Alors J'ai vu une vidéo d'un jeune qui était avec sa moto. Il disait, ah, je ne comprends pas, il y a du liquide sous ma moto, son doute elle doit fuir. Il goûtait le, le liquide, il disait, merde, on dirait que c'est de l'eau. Alors ça, c'est très simple. L'erreur, elle est fréquente, fréquente, fréquente. Ce, ce principe-là que je vais vous expliquer, il est même présent chez les voitures. C'est sous le catalyseur de la moto. Alors Le catalyseur, c'est le gros bloc euh, rectangulaire qui est, qui est raccordé au silencieux. C'est surtout les pots d'origine, après les pots que, comme on dit de compétition, ils n'ont plus ça, mais sous le pot d'origine, vous avez un petit trou qui est sous le catalyseur, c'est pour enlever la, la condensation d'eau qui se forme quand une moto généralement n'a pas tourné depuis un moment, le pot était le pot, gelé, il y a de l'eau qui s'est mis dedans, de l'humidité, la, de la, de la, de ou alors, quand vous, dé vous démarrez un, un, un moto et que le pot donc, est gelé l'hiver, et entre le chaud et le froid se forme de la condensation. Et cette condensation, l'eau qu'elle reste dans le pot, et qu'on ne sait jamais même aller jusqu'au moteur, donc elle a un petit trou sous le catalyseur pour pouvoir évacuer cette eau de condensation. Donc c'est parfaitement normal, il n'y a rien. C'est rien, il ne faut surtout pas boucher le hein, trou vous laissez pisser. C'est de l'eau, parce que quand je dis pisser, c'est un petit peu d'eau. Hein. Vous allez avoir l'équivalent de... Je ne sais pas, 10, 10 centilitres, même pas, un petit tout d'eau qui coule. quoi. Quand vous goûtez, vous allez voir, ça rendrait de l'eau distillée. C'est de l'eau. Ensuite, mais ça, c'est un, un problème que beaucoup de gens ont peur à chaque fois. <rire> 3. un claquement qui se forme quand vous décélérez avec la moto ou alors quand vous prenez des, des, des chocs. Chocs, par exemple, euh, d'odane, petit trou, machin comme ça, vous allez entendre clac-clac au niveau de l'arrière. Beaucoup de gens croient que c'est des choses qui s'est cassé, quelque chose qui s'est. Euh, dé qui est mal serré, pas du tout. C'est votre chaîne qui est, qui, est mal, qui est trop détendue. Une chaîne trop détendue, surtout à partir de 4 cm, le truc qui se passe, c'est qu'elle a tendance à claquer contre le bras oscillant. Euh, chose, qui, chose qui ne se fait pas si la chaîne est bien tendue. Elle est bien tendue, il n'y a pas de problème. Parce que quand vous décélérez avec une moto ou quand vous, quand vous rétrogradez, donc, la chaîne elle va rebondir. C'est normal, c'est comme ça. Parce que on passe, ça passe sur un autre pignon, donc tac, elle rebondit. Et en rebondissant, si elle est trop détendue, elle tape contre le bras oscillant. Et également quand vous prenez des, des donins, parce que la chaîne, elle saute, donc tac, elle tape dedans. C'est le signe justement sonore de vous indiquer que vous avez plutôt intérêt à refaire vite fait votre tension de chaîne. C'est parfaitement normal. Ensuite. Quatre. Euh, moto qui a des saccades quand vous décélérez. Alors, ça, il y a beaucoup de youtubeurs qui font l'erreur, beaucoup, même des professionnels. Hein. Des personnes, j'ai entendu un professionnel de moto journal qui a fait l'erreur et je dis c'est pas possible qu'un professionnel il a pu faire cette erreur grossière. Une fois vous décélérez avec moto, vous avez des saccades. Ça veut dire que vous sentez. Bumbum, bumbum, comme ça, fait un peu comme ça, et vous avez des à-coups. Vous dites Oh, purée, il y a même un qui a dit Oh, la Honda, je ne la prends pas celle que j'ai. Parce que j'ai senti qu'à l'injection, j'ai des, des à-coups d'injection quand je rétrograde. Ça vient simplement d'une chose c'est votre chaîne qui est détendue. Si une chaîne est détendue, quand vous allez décélérer, vous allez avoir des saccades. Parce que la chaîne est trop détendue elle a du mal à reprendre euh, le grip. Et, et ça vient en aucun cas de l'injection. Vous pouvez avoir une injection parfaitement réglée, je dis normal, hein, une moto normale, aucun problème. Et si votre, votre chaîne est trop détendue, vous allez avoir des saccades. Euh, ça, vient, ça vient surtout quand vous décélérez, voilà. Quand, quand vous décélérez la moto, vous allez avoir des saccades. Pas, à, pas quand vous accélérez, c'est quand vous décélérez, vous allez avoir des saccades, des fortes saccades. Hein. Vous allez dire, merde, ce n'est pas possible, elle a un problème. Non, ça vient simplement d'une chaîne qui est, qui est trop détendue. Ensuite, ben le, le, donc le, ce qu'il faut faire, c'est retendre la chaîne, hein, tout simplement. Ensuite, euh, en 5, un truc que les, beaucoup de gens se posent interrogation, c'est un petit bruit de bourdonnement que vous avez dans votre moto quand vous coupez le contact. Vous allez voir, quand vous collez l'oreille au niveau du réservoir, ou, voilà, au niveau de là où il y a la batterie, vous allez entendre un petit bzzz, comme ça. Généralement, quand vous entendez ça dans un appareil électrique, ça veut dire qu'il y a un problème électrique, il y a un problème de faisceau électrique. C'est un coup de circuit, c'est très mauvais. Mais pas pour une moto. Euh, ça, ça vient du régulateur de tension de batterie qui fait ce petit bruit, c'est un petit bruit de bourdonnement, c'est parfaitement normal, c'est rien du tout, il n'y a, y a pas de problème électrique, vous n'avez pas de problème de, de comment ça s'appelle, de, de court circuit, même si c'est un petit grésillement, c'est parfaitement normal. De toute façon, je ne joue pas d'un petit bruit, hein. c'est pas un gros bruit, sinon là, c'est bien problème. C'est un petit bourdonnement, beaucoup de gens ont fait cette erreur, ils disent, ouais, je l'ai amené à mon concessionnaire, j'ai cru que c'est un problème. Et en vérité, non. Parce que vous ne vous faites pas l'erreur d'amener son concessionnaire, parce que lui, il va vous changer le faisceau électrique pour vous faire payer, mais en vérité, il n'avait rien à votre moto. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. <rire> Ensuite, 6. Euh, <six>. Alors. Euh... <coughs> oui, c'est une petite erreur que beaucoup de gens font et un qui m'a posé la question il n'y a pas longtemps donc euh, je l'ai dit, bon, je vais la lister apparemment, visiblement, il y a des gens qui c'est un, un bruit de claquement quand vous pas de claquement, un bruit de Voilà, c'est un genre de claque quand vous freinez surtout euh, au niveau de l'avant hein. l'arrière, ça s'entend moins euh, mais au niveau de l'avant, surtout quand vous la poussez à l'arrêt la moto, vous avez un bruit de claque cloque, cloque comme ça ça, c'est tout simplement les mâchoires de l'étrier qui a tendance à pincer le, le disque alors euh, sur une voiture on l'entend pas parce que généralement je vois personne qui pousse les voitures à l'arrêt et s'amuse à freiner en même temps, donc vous l'entendez pas, et puis ça s'entend moins, mais une moto, oui, on l'entend, ça fait un genre de cloque, cloque, cloque, mais ça fait un genre de drôle de bruit, comme s'il y avait un problème, comme s'il y avait une pièce desserrée, c'est voilà, simplement les mâchoires, généralement ça se fait quand les, quand les mâchoires sont neufs, qu'on les, les, les, qu appelle ça les patins, les sont neufs, voilà ça freine le contre le disque, ça fait cloc, cloc, comme ça. C'est parfaitement normal, il n'y a rien. Mais c'est une interrogation qu'une personne s'était posée, donc c'est que ça ne doit pas être euh, si étrange que ça, parce qu'il y a des gens qui se posent quand même la question. Donc, voilà, je lis. Ensuite, euh, attendez, je regarde, je vais laisse mon truc. Voilà, un bruit de frottement de ferraille. Ça aussi, au niveau du disque de frein avant, beaucoup de gens entendent, c'est un genre de chou, chou, vous entendez un bruit comme ça euh, au niveau du disque de frein, c'est parfaitement normal. Ça vient de, c'est pas votre disque qui est voilé ou votre moto qui a un problème, non. C'est simplement le disque de frein qui est neuf. Voilà. Quand il est neuf, il est un peu plus gros, donc il a tendance à frotter contre les. Je... On dit pas les patins, c'est les. Au niveau de l'étrier, il y a des. Je sais pas les trucs qui sont dans l'étrier, je sais plus ce que c'est. Les mâchoires, donc ça frotte contre ça, c'est le temps que le disque se fasse, voilà, qui perde un petit peu d'épaisseur, et après, voilà, tout se fait, donc il euh, n'y a pas de souci. Mais ça fait un bruit de ferraille, c'est vrai que sur le mot. De toute façon, je ne dis pas un bruit de ferraille au point que ça, fasse, ça, ça, ça, ça couine fort, parce que là, ça veut dire que vos disques sont morts, que votre disque est mort et que vos, vos mâchoires sont, mo sont mortes aussi. Non, je vous parle d'un bruit de ferraille, genre de chuuu, chuu, comme ça, quand vous poussez. Ça, c'est normal. Ensuite. Alors 8, ma moto qui consomme beaucoup d'huile. Alors là, ça peut être quelque chose de grave. Alors ça, ça peut venir de quatre choses. Soit vous avez votre moto qui consomme beaucoup d'huile parce que vous avez foiré votre rodage, vous avez fait n'importe quoi, les pièces se sont mal ajustées, euh, mal faites, et donc du coup votre vos, vos ajustements sont mal foutus, donc votre moteur est, est scinté, donc il va consommer de l'huile, là, il n'y a plus rien à faire. 2. Euh, vous avez tiré votre moteur à froid pendant le rodage et même après, et votre moteur s'est esquinté, donc il bouffe de l'huile, il a rien à faire, là c'est votre moteur, il est mort, il est mort. 3. Euh, ça peut venir, euh, comme s'appelle, attendez que je regarde, je vais marquer, euh, voilà, d'une personne qui n'a qui pas fait le rodage du tout, qui est montée à fort dans les tours, donc le cylindre est marqué à l'intérieur, moteur esquinté, donc il va bouffer de l'huile. Et 4, euh, une dernière chose, c'est une, une personne qui a tendance, même s'il a bien fait son rodage et tout, hein, qui, qui chauffe sa moto et tout, mais c'est une personne qui a tendance à monter, mais fort dans les tours quand il, quand il roule. Si vous montez très très fort dans les tours, vous allez consommer parce que le moteur s'échauffe à mort et il monte en température énormément. Et on appelle ça qui vaporise de l'huile. L'huile voilà, se vaporise littéralement et vous brûlez de l'huile. Et là, vous pouvez rajouter énormément d'huile. Hein. J'ai vu des, des gens, carrément, en, en, en 3 ou 4 000 km, ils rajoutent un demi-litre d'huile, carrément. Alors, moi, pour vous donner une idée, elle a 6 500 km. Depuis les 1 000 km où j'allais faire le, le, la vidange, elle ne bouffe pas une seule goutte d'huile parce que je passe mes vitesses entre 5 000 et 6 000 tours minute, normalement, quoi. Pourtant, je roule assez vite de temps en hein. temps. Mais je dis, mais voilà, mais je ne maltraite pas ma moto. Mon moteur, il est impeccable. Il ne bouffe pas une seule goutte d'huile. D'ailleurs, c'est significatif. Hein. Un moteur qui ne bouffe pas du tout d'huile, ça veut dire que les ajustements sont impeccables, que le moteur est de qualité, que le rodage a été bien fait, que la moto n'a pas été maltraitée. C'est aussi simple que ça. Une voiture ou une moto qui bouffe de l'huile, <rire> c'est qu'un problème. C'est impossible qu'une moto bouffe de l'huile ou, ou une voiture. C'est le bouffe de l'huile, c'est qu'un problème. Ensuite, même si c'est en plein été, hein. euh, dit, après, je teste ça, attendez. Ah oui, une question qui vient souvent, c'est mon une question neuf. Donc, mon niveau d'huile n'est pas le même quand mon moteur, mon moteur est chaud que quand mon moteur est froid. C'est normal. L'huile étant poisseuse, euh, elle a tendance à stagner au fond de la de la cuve. Donc, pour que généralement, pour que l'huile euh, elle soit plus fluide, il faut faire chauffer le moteur. Souvent, il y a des marques qui disent qu'on peut le faire moteur froid, mais moi, je dis que c'est mieux le moteur chaud. Vous faites tourner juste votre moteur euh, deux minutes. Vous laissez reposer 2 minutes et vous, vous plongez votre jauge ou vous regardez lœil Et vous allez voir, l'huile redevient parfaitement fluide et liquide et vous, et vous pouvez bien faire votre niveau. C'est pour ça que je conseille d'aller faire un tour en moto. Normalement, faire votre tour. Vous revenez vous laissez reposer pendant 5-10 minutes et vous, fait, et vous contrôlez votre niveau d'huile. Même pas 5, 5, 5 minutes, même 5 minutes, ça suffit. Juste que le niveau d'huile, il, il redescend. Qui se, qui se remettent bien, qui, qui partent des cylindres et tout, hein, voilà, qui se remettent bien, sinon il va en manquer, forcément, et vous, et vous contrôlez, et vous allez voir que euh, votre niveau d'huile sera, vous pouvez bien le contrôler, voilà, ça c'est parfaitement normal, il n'y a rien de, de particulier à ça. Ensuite, 10, c'est la question, ma boîte de vitesse est dure à passer, euh, ma, ma, comment dire, mes, mes, mes vitesses ont du mal à passer comme ma moto est froide, c'est parfaitement normal. C'est une boîte, quand elle est froide, les ajustements, euh, les engrenages, je veux dire, sont beaucoup plus euh, durs à passer parce qu'ils ne sont, ils sont pas chauffés. Un métal qui n'est pas chauffé, il, il prend beaucoup plus de volume qu'un qu métal qui est chaud, il, il se rétrécit. Donc, s'il est beaucoup plus gros, ils ont du mal à tourner. Donc, c'est normal que la boîte est un peu plus, on appelle ça « rêche », elle est beaucoup plus rêche. Voilà. Le, la solution, c'est de faire chauffer votre boîte de vitesse. Moi, généralement, quand je chauffe ma, ma moto, je la chauffe, je chauffe toutes les vitesses, je les fais redescendre euh, au moins une fois ou deux, et, et c'est bon. La boîte est chaude. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on ne chauffe pas une moto ou une voiture à l'arrêt, mais on la chauffe en roulant. Voilà, pour que la boîte chauffe également. Il ne faut jamais voilà, partir à froid et tirer sur la, la boîte de vitesse. Vous allez les skinter, vous allez les, skinter, les engrenages et tout. Ensuite, 11. Alors, ma moto a perdu son éclat. Alors, euh, ma moto a perdu son éclat. Elle est plus brillante qu'avant. Alors, ça, ça vient des personnes qui ont tendance à rouler souvent en plein été La, le vernis ou laisser les motos en plein soleil dehors. Le vernis est complètement brûlé et bouffé par, par le soleil. Deux, ça vient des personnes qui lavent leurs motos dans les stations-service. Il y a des produits dedans dans, qui mettent dans le dans les produits pour les nettoyer, qui sont extrêmement agressifs. Je connais un ami qui avait une super moto que On a des jantes brillantes, noires, laquées, très jolies. Elles étaient complètement ternes et bouffées. Tout le vernis a été bouffé. C'est pour ça que c'est extrêmement grave de, de, de, de, de laver dans les, les stations-service. Euh, c'est vraiment les pires produits qui peuvent exister dedans. Ils sont hyper agressifs. Moi, ce que je vous conseille c'est de laver votre moto soit au lingette ce que je fais moi vulcanet qui est très très bon ou alors avec des produits comme la wd40 au silicone c'est très bon ou alors de laver votre moto avec du shampoing ouais, du shampoing carrément du shampoing c'est pas du tout le pH c'est pas du tout agressif et vous pouvez vous rincer et votre moto il aura pas de problème et, de, et aussi d'entreposer votre moto à, à, à l'ombre quand vous arrêtez de, de conduire avec pour pas que le vernis soit bouffé par la chaleur Ensuite, 12, bon, en ma direction qui est dure et ça claque quand je prends des nids de poule ça on va passer vite, ça veut dire que votre colonne de direction a un problème, ça c'est très facile, quand vous entendez un claquement de devant, ça veut dire que vos les roulements à billes dedans sont complètement bouffés et pétés, là il n'y a pas de solution, il faut démonter la colonne de direction et changer les roulements. Ça c'est facile. Hein. Vous, vous le sentez quand vous prenez un, un dodo, ou aussi autre chose aussi quand vous quand vous roulez, vous lâchez votre guidon. Si vous voyez que la moto a tendance à tirer vers la gauche ou tirer vers la droite, et que le guidon il bouge de lui-même, mais vraiment on sent qu'elle vraiment qu'elle louvoie. quoi. Ça c'est un problème de colonne de direction. Le dernier, le 13, Puis je... ça c'est un truc qui revient très très très fréquemment. À chaque fois j'entends ça. Est-ce que je peux mettre deux huiles différentes quand je fais mon mon un point d'huile Oui, vous pouvez le faire. Avant, oui, mais maintenant, oui. avant non, on ne pouvait pas le faire, mais maintenant, vous pouvez le faire. Les huiles, on appelle ça qu'elles sont miscibles, elles peuvent être mélangées. Mais attention, il faut que ça soit du même type et de la même viscosité. Ce que je veux dire par là, c'est qu que ça soit une, deux huiles pour moteur quatre temps, et que ça soit de la même type et même viscosité. Dans une huile, par exemple, on s'est marqué 10W40, le 10W c'est le type, et 40 c'est la viscosité. Plus le, le, le, le chiffre, les chiffres AP augmentent, plus l'huile est grasse, on appelle ça. Et puis, ça descend, moins elle est grasse. Donc, si c'est une 10W40 que vous habituez, vous devez remettre de la 10W40. Mais que vous, mettez, vous mélangez de la motule avec de la shell ou de la, de la casserole, il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça a été euh, concluant et que ça vous a quand même renseigné sur ces, sur ces petits points. Ce pas des questions, vous avez vu, très difficiles, mais c'est des interrogations que les gens ont tendance à se poser. Et, et des fois, et ça, ça peut leur, dirait, leur faciliter la vie d'avoir ces réponses. Et ça évite de rester bête ou alors même de se faire des frayeurs chacun euh, tout seul. Ou de dire « Oh, ma moto, elle a un problème ou c'est de la merde, je comprends pas, elle marche mal. Alors final, » Alors qu'au final, c'était quoi C'était trois fois rien. Et ça vous évite aussi d'aller voir les concessionnaires qui, eux, vont se faire un plaisir de vous faire payer pour rien. Alors qu'elle n'avait rien. Allez, ciao les gars et bon ride.